Salut, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Résumé de Sasuke Hirachunen. L'épisode commence avec Sasuke se faisant taper par des gardes de prison et se remémore des paroles des Anzuru. De retour à la prison, Sasuke apprend l'arrivée d'un nouveau médecin féminin, mais celui-ci n'a pas l'air d'être intéressé. Gano raconte une histoire sur le bureau des Anzuru qui donne accès à un sous-sol et qui, d'après les rumeurs, cache un secret inavouable. Cela suscite la curiosité de Sasuke qui lui demande des renseignements. Mais malheureusement, pour lui, Gano ne sait strictement rien. Au sous-sol d'une grotte où on peut voir Zanzuro qui est perturbé à cause de Sasuke, de ce qu'il a fait à son dinosaure. Mais néanmoins, il reste persuadé qu'il peut en créer beaucoup d'autres. À la tombée de la nuit, où tout le monde s'est endormi, Sasuke essaye de pénétrer dans le bureau des Anzuro. Celui-ci se fait repérer par les dinosaures et est donc obligé de se battre. Mais en un coup de griffe, il arrive à empoisonner les Ushua. Mais heureusement, les médecins apparaissent. Tina un tissu rouge. Cela fait Fuir... Les dinosaures. Après avoir retrouvé ses esprits, Sasuke se retrouve dans l'hôpital et découvre que le nouveau médecin n'est d'autre que Sakura. Sakura lui informe que sa mission a changé et que Kaashi a découvert un test concernant la maladie de l'ermite. Voilà ce qui est écrit dans le texte. Le soir, cet astronome vit une comète approcher de la Terre. Les ronds de l'astre brisé s'abattirent et aussitôt la maladie de Hirokudo Reculant. Tataru n'a pas parti pour cette matière qui formait la source d'un tel pouvoir, voilà ce qui a été dit. Sasuke en dit alors que les poussières de comète ont guéri Rukudo. Sakura se fait un son d'or pour Sasuke, qui est lui déterminé à sauver Naruto et c'est quoi qu'il en vienne. Sasuke préfère laisser Sakura en dehors de tout cela, mais celle-ci est déterminée à aider son mari Mais ils se font surprendre par le compagnon des prison de Sasuke. Jiji qui écoutait à la porte et découvert que Sasuke est marié. De sortie, Sasuke demande à Jiji s'il connaît un livre du nom de Figure Astral. Celui-ci lui donne une piste qui mène directement à Penjira. Le lendemain, c'est Sakura qui vient à la rencontre de Penjira et l'aide à trouver le livre. Mais malheureusement, le livre se trouve au sous-sol à côté des livres précieux. Sakura décide de faire un pari. S'il si gagne, il aura des cigarettes à volonté. Par contre, s'il venait à perdre, Penjira sera obligé de lui donner la clé. Sakura apprend les règles DJ. Malheureusement pour Penjira, Sakura remporte le pari et emporte la clé avec elle. À la tombée de la nuit, Sasuke et Sakura pénètrent dans le sous-sol et discutent. Sasuke se remémore des paroles de Gigi et demande à Sakura de toujours porter sa bague, Sakura est ému des paroles prononcées par Sasuke. Arrivé au rayon du sous-sol, ils finissent enfin par trouver le livre figure astrale. Sasuke parvient à le déchiffrer. Les flammes divisées en neuf représentent Kibi. Le tronc d'arbre fait référence au scarabée qui grue à l'intérieur dans la peau. Où se trouve la vache, représente Ashibi. Il y a six autres et présente les autres bijoux. La sono et enfin l'ermite Kudo. Sasuke décide alors de pénétrer dans le sous-sol caché dans le bureau de Jean Juro. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater de Boruto Sasuke et Chunel. Et surtout, n'oublions pas vive les mangas.